Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 16 août 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine, durant cette semaine du, qui démarre lundi 16 août Le premier point sur lequel je vais m'appuyer, c'est qu'il y a en ce moment dans le ciel quatre planètes qui sont ce que l'on appelle en position de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une position de maîtrise Qu'est-ce qu'on appelle une position de maîtrise C'est-à-dire que l'astre, Certains, quatre, hein, en l'occurrence, sont dans des endroits du ciel où les affinités entre l'astre et le secteur sont alors maximum de puissance, de portée, d'incidence. Qu'est-ce que ça donne dans le concret Ça donne quoi Ça donne le soleil, principe de lumière qui est dans le signe du lion, on va en parler. Il y a Mercure, le mental, l'intelligence qui est dans le signe de la Vierge, il est dans un signe qui lui va mais comme un gant. Il y a la plus belle, Vénus, l'amour qui vient de rentrer dans le signe de la balance, qui est par essence son signe de prédilection, et il y a toujours Saturne, mais lui il est moins, moins fun, mais bon, il a aussi des avantages, qui est dans le signe du Verseau, où normalement, théoriquement, on gagne en profondeur de pensée, en ouverture d'esprit, et ce point est intéressant, on y viendra en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que ça donne pour tous cette semaine Dans un premier temps, la condition solaire, le soleil, la force, la vitalité, l'énergie, la lucidité toutes ces belles énergies solaires. Il est en Lyon ce soleil, en Lyon toujours. Hein, là, c'est sa dernière semaine en Lyon, donc il faut en profiter. Qui sont les gagnants lorsque le soleil est en Lyon Ce sont mes signes de feu, pour commencer, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, vous, pof, force de vie, on avance, on voit le bon côté des choses, expansion, ouverture, mobilité, contact, rayonner. Et puis, qui gagnant en même temps Si le soleil est en lion, mes gémeaux et mes balances, vous recevez les angles de 60 degrés qui vous protègent. En ce qui vous concerne, la vie est belle. Donc, il y en a cinq qui sont encore protégés toute cette semaine avec les beaux influx solaires. Je les refais vite fait. Bélier, lion, sagittaire et gémeaux, balance. Extériorisez-vous, bougez, ouvrez-vous pendant qu'on peut encore le faire, pendant que c'est positif. Il faut aller dans ce sens-là parce qu'on a tellement besoin d'échanges humains qui nous nourrissent, une clé essentielle et importante, parmi les, les, les apports psychiques qui nous font du bien, le, le, le fait d'entretenir des liens sociaux, humains, d'échanger, c'est quelque chose qui est, qui est constitutif de notre équilibre le plus, le plus foncier, le plus fondamental. Voilà, Donc, il ne faut pas occulter cette disposition qui nous pousse à nous ouvrir sur le monde extérieur, surtout vous en ce moment, sur qui on se repose, sur qui on compte mes signes de feu, parce que vous avez cette force de vie, cette force d'expansion et c'est votre rôle. Donc, ce, ce, ce talent, cette disposition heureuse, elle est précieuse. Lorsque les espèces sont beaux, il faut y aller. Voilà, c'est dit. En parallèle, qu'est-ce qu'il y a d'autre Mercure, deuxième maîtrise. Actuellement, dans le signe de la Vierge, Mercure, la communication, la réflexion, le mental, l'intelligence, l'adaptation, de façon extrêmement pratique, c'est un peu saint Thomas, Mercure en Vierge, quand on analyse, on, on arrive à communiquer, on est factuel, on est simple, on est concret, on est pratique, on trouve des solutions, on est plus apte à s'organiser, il y a une, une, une facilité à être dans la précision de l'expression, à être pratique tout simplement, et puis à communiquer de façon simple, avec beaucoup de bon sens, parce que c'est l'avantage du signe de terre. Mercure est très beau dans le signe de la Vierge, qui ce qui favorise Il favorise qui Il favorise hein, mes vierges, bien évidemment, tous mes signes de terre, mes taureaux, mes capricornes. Et lorsqu'une planète est en vierge, elle veut également du bien à mes cancers et à mes scorpions. Toujours le rapport des, des jeux de ce qu'on appelle les sextiles, les 60 degrés d'influence. Donc vous, sur le plan mental, c'est extrêmement positif. Et ça l'est également et pour les mêmes en ce qui concerne l'action. Pourquoi Parce que Mars, planète de la volonté et de l'action, est également dans le signe de la vierge. Alors, on gagne en précision d'exécution, on gagne en rapidité, en réflexe euh, lorsqu'il y a une association entre Mercure, ce qui est le cas, le mental, l'intelligence, la réflexion, la communication et Mars, l'action. Il y a des effets parfois un peu secondaires, c'est qu'on peut avoir tendance à dire les choses de façon un peu directe. On met en relation Mercure, le mental, la communication encore une fois, et Mars, le côté un peu rentre-dedans, un peu directif, un peu intrusif. Les conjonctions Mercure-Mars, de la même façon que dans un thème vous allez avoir des Mercures gouvernés par Mars qui vont être typiquement euh, les Mercure Bélier, Mercure Scorpion, Mercure Capricorne. La disposition euh, naturelle à euh, faire intervenir la notion directe, euh, frontale de la communication, est plus marquée, tout simplement. voilà Mais ce n'est pas négatif. Alors, Mercure, Mars, en Vierge, pour conclure sur le sujet, est positif pour qui Pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et donc, encore une fois, pour mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, communication, action, on est dans les bons axes. Allez, je regarde la troisième des maîtrises. La troisième des c'est Vénus. Vénus, cette semaine, vient d'entrer dans le signe de la balance. Et Vénus en balance, eh bien, on l'a vu très très très heureuse. Pourquoi Parce que ce signe qui incarne la délicatesse, l'union, l'amour, le couple, l'entente, le rapprochement, ce sont, ça, ce sont les valeurs de la balance, en fait. Et que Vénus, qui est la planète maîtresse, la planète qui est plus à l'aise, qui est plus heureuse, qui s'épanouit complètement dans ce signe, entre dans le secteur, c'est exactement ce qui se passe. On va y gagner en douceur, en souplesse, en charme, en délicatesse, en finesse, en, en fluidité, en affection, en, en besoin d'harmonie et d'entente. C'est une position magnifique qui arrive là, au milieu de l'été. Donc, tous ceux qui ont envie de faire avancer les choses sur le plan amour, amoureux et affectif, ben c'est bien, bien disposé tout simplement, c'est le petit coup de pouce dont on a besoin pour, pour mettre la, la goutte d'huile dans les rouages, le, exprimer la gentillesse qui va bien, le fait d'envoyer de, de, des signaux qui encouragent au rapprochement simplement hein, parce que la mécanique elle est très simple si on raisonne lorsqu'on est face à la vie dans des situations plus offensives qui nécessitent du combat de l'affirmation de la volonté d'énergie on fait appel à des ressorts d'affirmation martiens solaires etc mais lorsqu'on cherche à générer des zones de rapprochement d'apaisement de, de liaison de connexion etc on va s'appuyer pas du tout sur ces valeurs-là qui sont antinomiques, mais sur des valeurs plus rondes, plus douces, plus apaisantes, plus calmantes, plus calines, plus rapprochantes. Et Vénus, c'est son boulot, son rôle, sa fonction numéro un. Et dans ce signe, comme elle est heureuse, elle diffuse une énergie collective globale qui encourage à aller dans ce sens-là. Donc, pour qui est-ce que c'est bon Qui sont les gâtés Qui sont comment dire, les protégés de Vénus Pour qui Vénus vous a à la bonne, en quelque sorte, là pendant cette semaine, et puis pas que, on verra après donc il y a euh, mes balances, parce que c'est chez vous la bonne blague, vous recevez à domicile cette planète magnifique qui nous veut du bien, donc mes balances vous allez rayonner de charme, mais qui d'autre mes Gémeaux, alors vous, euh, si on arrive à mixer euh, le, votre fluidité à communiquer, votre ouverture, votre disposition heureuse à être dans l'échange et qu'en même temps on arrive à mettre la goutte d'huile qui va bien, oh bah, là tout passe pour vous en ce moment. Et puis également, pour mes, pour mes, euh, on a fait les balances chez vous, mes Gémeaux chez vous, mes Verseaux, mes Verseaux, Vénus veut du bien. Cette, cette délicatesse, comment s'appelle ce comédien J'ai oublié son nom. Richard Anconina, Verseau. La douceur, la sobriété, le, le, le, le, quasiment un petit peu le manque de confiance en soi, extrêmement touchant, qui est affiché avec ces valeurs-là, séduit indiscutablement. Donc faut exprimer ça. Donc Vénus, l'amour, le charme. Pour qui Moi, j'aime bien regarder Vénus quand elle est belle, ce quelqu'un. Qui sont les gagnants sur le plan amoureux, si on regarde vraiment comme ça, sous cet angle-là Mes balances, mes gémeaux, mes versos, et mes sagittaires, un petit coup de rondeur, un petit coup de souplesse, un petit coup d'élasticité oh, relationnelle, un petit peu de légèreté, mes sagittaires, ça va vous faire un bien fou, et mes lions. Mélion aussi, c'est style de Vénus. Votre chaleur, votre force de vie, votre optimisme, là, piocher, c'est les Sagittaires, Mélion, piocher ce côté formidable qui fait qu'on voit le bon côté, qu'on envoie de l'énergie chaleureuse et positive, le, le, le, le, le fonctionnement, il est, il est extrêmement précieux quand on se l'approprie parce qu'on en fait une tournure d'esprit et on vous ouvre beaucoup plus de portes et ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est dit. Ben, C'était en gros le climat planétaire de cette semaine. Euh, j'aimerais, euh, à partir de jeudi, il y a un point qui est, qui est, qui est assez notable dans le ciel dont j'aimerais vous parler c'est le fait que toutes les planètes lentes sont, amorcent une marche rétrograde. Toutes. Voilà. Pourquoi, Pourquoi Parce que mécaniquement nous on est sur Terre donc on fait le tour du Soleil et il arrive un moment dans l'année où nous qui sommes sur Terre faisons le tour du Soleil, on a l'impression que les planètes qui sont très très loin de nous quand elles sont de l'autre côté elles reculent. C'est un effet visuel en fait c'est parce que nous allons plus vite. Je vous avais expliqué le mécanisme des marches directes et des marches rétrogrades et en ce moment toutes les planètes lentes, que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, c'est cinq lentes, hein, elles sont dans un secteur du ciel qui est compris de mémoire entre 25 du Capricorne pour Pluton, et ça évolue jusqu'à 23 degrés des poissons. Donc on en a cinq dans, un, dans une séquence qui fait 58 degrés, et nous, comme en ce moment le Soleil est en lion, on est de l'autre côté, on a l'impression qu'elles vont toutes reculer. Et même Uranus, qui est dans son angle, qui arrive dans ce, dans ce qu'on appelle en carré de tout ça, on, on arrive à un moment de l'année où tout ça recule, c'est rigolo, voilà, c'est Hein, il y a qu'Uranus qui est en taureau, il ne faut pas l'oublier, celui-là, mais c'est lui qui amorce le dernier, cette marche de rétrogradation. Euh, donc, toute rétrograde, qu'est-ce qui nous attend quand vont repartir en marche directe C'est toute la question, c'est ce qu'on essaiera de voir ensemble euh, la prochaine fois, hein, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit horoscope. Euh, je je l'ai intitulé « Un grand besoin d'oxygène » parce que... Vénus, l'amour, dans ce signe d'air, l'air, c'est les contacts, l'oxygène, l'air, c'est la liberté, l'air, c'est la mobilité, l'air, c'est l'ouverture sur le monde extérieur, l'air, c'est ce qui fait l'élément liant sur le plan relationnel humain. Il y a trois vecteurs, il ne faut jamais les oublier, qui sont pour nous des apports extrêmement riches, voire fondamentaux pour être bien. C'est une bonne santé alimentaire, on le sait, pas boulotter n'importe quoi, euh, une bonne santé physique, il faut sortir, bouger, s'oxygéner, on en a besoin, on est, on est construit depuis des millions d'années euh, pour marcher 10 km par jour, quoi. voilà, c'est nos, nos, nos morphologies depuis Homo erectus, depuis qu'on s'est redressé, on est fait pour aller grapper gambader, aller chercher de quoi boulotter, c'est notre nature, hein. et puis une bonne santé psychique, la bonne santé psychique, le premier des, des, des éléments qui nous nourrit, c'est du lien humain, c'est de l'échange, c'est de la bienveillance, c'est de la communication, c'est de partager les bonnes énergies, c'est mettre en place ces spirales vertueuses, ces principes de l'écho c'est tellement important, on en a tous tellement besoin en ce moment. Allez, euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, euh, euh, et puis à partir de novembre, hein, euh, je vais faire une tournée en France, et puis si ça marche, on va faire ça pendant deux mois, on fait un essai avec un camarade producteur qui m'a sollicité pour faire ça, et j'en suis absolument ravi, je vais venir, on fera faire des trucs ensemble, on va se voir, et puis je ferai des thèmes, je ferai des comparaisons, je passerai dans la salle, mon plaisir dans la vie, c'est ça, en contact direct, et puis, il ben, y a un lien en dessous, je vais remettre là pour voir les inscriptions, comme ça vous aurez et les dates en cliquant sur le truc, vous engagez pas hein, vous cliquez sur le truc, vous aurez les dates à quel moment ça se passe, que, comment ça fonctionne ça vous tente ça, voilà, on se verra, il euh, y a eu un petit bug Paris, c'est pas encore bouclé, il reste de la place la FNAC a coincé un truc, bon, bon bref ils ont débugué ça fonctionne bien allez voir, euh, on se dit à très vite mille merci